Ha! Gang members, how the fuck? It's your nigga, Gomez, you're bringing me back to the channel, I goddamn video, man. Hey, look, gang members, man. We got Mr. V, rap versus reality part 1. That's Niska. <laughs> that's Niska. I, I know for a fact that's Niska. I'm dead qui wow. un fait plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est c'est Comment comment vous m'avez trouvé Vous êtes vraiment très perspicace. Jamais vous allez trouver le corps que j'ai caché dans le bâtiment. Oh non, oh non. Le oh, suspect est pris en Pour Uber c'est parti. Oh she bad. She They is rap versus reality. Oh, I get what this video is. This video is basically rap versus reality. Oh, that makes so much sense. He can't get into the room. said he left his phone in the chair. Ah, but dans les bons comme dans les mauvais moments. Toujours, toujours. C'est sur eux qu'il faut compter. La famille, c'est pour eux ce sens, c'est pour la famille. La réalité. Why hmm? Why I... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Niggas really be trying to act gangster in this triste. Et moi, j'ai créé une chaîne de gaming. Putain non! J'ai déjà un compte sur Twitch. Ah c'est dégueulasse. Je suis homosexuel Avec papa. What is going on? la boule dans le ventre. I Who is he trying to make here? it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able not non, on Je suis sur le toit de mon vol. Je suis sur le toit de mon vol. Quand les gonzes défendent des routes. Je suis sur le toit de mon hall. Je suis sur le toit de mon hall. Réalité. Qu'est-ce <coughs> qui te là? Réalité. <coughs> <coughs> Réalité. <coughs> <coughs> C'est calme, ça va, oh spoiler, spawn la demoiselle, j'ai une vilain pour la maman, la maman, la maman, une villa pour la maman, sa villa est une la villa l'autre. Réalité. Comment ça une vilain Ah tu l'as vu Mais, mais d'où une villa On est très bien ici avec ton père D'ailleurs toi aussi t'es très bien parce que tu pars pas de la maison à 31 ans Non t'inquiète maman je vais personne. 200 vues en deux semaines qu'est ce qu'on fait avec ça C'est vrai t'es trop dû ça à bugué YouTube On dit du... Arrête C'est pas vrai ça râle cul Non mais déjà, moi Mais non Mais pâte Tu par participer Qu'est-ce que tu ça J'en ai marre de ce fans là Sérieux ça te calme ce des coups ça là Je n'ai plus que de Bols Qu'est-ce que pour parler? Mon glock va s'en charger. Je On n'ai pas dit qu'on virait ce mec. fuck. I'm dead as fuck. I'm dead, yo. What the fuck is this nigga, bro?